Hey Salut les gars Comment vous allez En fait, moi je m'entends bien. Euh, la vidéo que j'ai fait, c'est pour vous préparer au moins à la sortie de la Casa des Papel saison. Saison 4 Saison 4 okay. vous attendez vous aussi. Moi vraiment, je suis tellement impatient. Je suis en train de rêver vraiment. La sortie de la Casa des papiers. Vraiment, j'ai fait le, le tutoriel sur la date de sortie. Et la date de sortie, c'est les 3. Les 3. Euh, le 3 avril 2020. En fait, je vais faire aussi un tuto pour vous dire ce qu'elle s'est si télécharger et, ou bien regarder à lui. En fait, je suis tellement content, tellement content et impatient. Je m'attendais quand, quand la troisième saison était terminée. Je me demandais, mais qu aura... wow, quand la troisième saison pardon, était terminée, je me demandais, est-ce qu'il y aura vraiment euh, la quatrième saison Et j'avais le les nouvelles qui en aura moi, je suis très content. Et avec le suspense que nous avions terminé avec la troisième, la troisième saison, la mort de Nairobi, et aussi le fait de tromper le professeur qui a tué l'inspectrice, et aussi euh, le bombardement des chars, là c'était waouh les amis. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui je suis en train de, de revivre l'image du bombardement de ces chars. Euh, le physiat, là de Nairobi et la mort là de euh, la mort là de euh, le... non pas la mort mais le physiade de Nairobi en fait mais jusqu'à ce moment je me demande est-ce que va t elle vraiment revenir euh, dans notre saison 4 moi je suis vraiment fan de la fille là Nairobi je l'aime beaucoup euh, la scène vraiment qu'elle joue c'est vraiment me plaise elle est totalement magnifique extraordinaire euh, je voulais aussi vous dire une chose, vraiment si vous voyez bien, euh, Nairobi avait eu beaucoup de d'heureux dans la saison 3 et c'est ce qui me fait beaucoup, vraiment, doute bon, vraiment, c'est pas mal de chance qu'il sera là. non, pas par mal de chance, pardon, mais il euh, y a peu de chance qu'elle qu revienne, qu'elle revienne dans la saison 4 parce qu'elle a beaucoup de temps dans la saison 3 je pense qu'on va l'écarter mais moi j'aimerais aussi l'avoir retourné parce qu'il y a toujours des possibilités non il y a toujours des possibilités euh, aussi une autre chose une autre chose c'est le physique là le charman waouh la nouvelle espace là elle pensait qu'elle va <rire> elle pensait qu'elle va anéantir elle pensait qu'elle va anéantir les braquets là. Mais <rire> elle a été surprise parce qu'elle ne pourrait pas même. Vraiment, eh, c'était vraiment amusant. C'était vraiment amusant. Alors, qu'est-ce que je vous dis En avril, le 2, je vais vous faire un tuto sur. Non, le premier, pas le deux ça sera trop tard. Le 2 avril 2020, je vais poster en vidéo sur ma chaîne visée plus haut YouTube comment regarder et télécharger la casa des papettes saison 4. Sur quel site ne, ne soit pas vraiment... Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne, de laisser un commentaire une question aimez la vidéo, partagez-la si vous voulez bien. Si la vidéo vous a été, euh, euh, vous avez intéressé ou était bénéfique à vous, vous pouvez la partager à vos amis. Alors, je suis tellement content de faire ce tuto. Et à plus, à plus, à plus à les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir si quel site télécharger la carte des papels saison 4, la série la plus aimée la plus entendu de l'année 2020. Je ne sais pas moi qui a fait ça, mais c'est l'année depuis. Casa de Papel, chérie, le plus aimé, le plus entendu en 2020. Rendez-vous le 1er avril pour le vidéo. Et rendez-vous aussi les trois pour continuer à s'amuser. A plus. Ciao.